première de ces éthiques, c'est être attentif aux vivant. Alors, j'irai plutôt, c'est aller chercher la, la puissance de la plante pour retrouver notre propre puissance. Euh, pour moi, il y a quelque chose aussi du, de l'ordre du respect de soi et du respect de la plante. Parce que l'humain, en fait, est la nature et fait partie de la nature. Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle Confidence de Plume. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un ami, et cet ami s'appelle Loïc Plisson. Bonjour Pascal. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Euh, je vais te laisser te présenter. C'est peut-être plus facile parce que tu as un CV qui fait 10 euh, km. Euh... Alors je ne vais peut-être pas euh, présenter mon CV comme tu dis, puisqu'il est peut-être un peu long. Euh, donc je m'appelle Loïc Puisson. Je suis euh, permathérapeute et euh, créateur du site Se Soigner Autrement. Euh, je suis également organisateur du sommet des plantes médicinales et récemment du sommet alimentation et santé. Euh, Peut-être la question qu'on peut se poser quand je présente comme ça, c'est quoi la permathérapie euh, la, thème, la permathérapie, en fait, c'est une méthode de soins que euh, je développe, que j'ai développée avec euh, différents, différents partenaires euh, où on est dans une logique soins auquel on applique les principes de la permaculture en tant que philosophie de vie. Et ça c'est effectivement très intéressant parce que c'est une philosophie de vie, c'est aussi prendre la personne dans sa globalité, mais pas que la personne dans sa globalité si j'ai bien compris, c'est aussi sa relation avec la nature, euh, ce qui permet, enfin, on revient toujours aux fondamentaux de, de mes amis amérindiens. Hein. Ils sont la nature, la nature et eux, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de dissociation. Et euh, si on arrive aussi bien à soigner avec toutes les richesses que nous donne la nature, à se soigner autrement, euh, c'est aussi parce qu'il y a cette, euh, cette connexion. Oui, en fait, le, la, permac la permathérapie et puis la, la permaculture au sens plus large, euh, elle s'appuie sur des éthiques. Et la première de ces éthiques, c'est être attentif au vivant. Euh, être attentif aux vivants avant d'être attentif à l'humain, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder le global, comment euh, bah quel va être l'impact du soin qu'on a sur la nature, qu'est-ce que ça va, euh, euh, comment ça va euh, se mettre en place, qu bah quel, quelle va être la répercussion en fait du fait qu'on prenne soin de soi, et dans un second temps, on va prendre, on sera attentif à l'humain. Donc il y a vraiment d'abord euh, la nature et ensuite l'humain, comme tu le dis. En, parce que l'humain, en fait, est la nature et fait partie de la nature, donc on ne le positionne pas avant. C'est peut-être là la démarche la plus, euh, euh, la plus originale euh, que, que la permathérapie offre par rapport à un, à un soin conventionnel ou un soin euh, même, euh, même traditionnel, où souvent, en fait, on va considérer la personne d'abord et après son environnement. Alors, on va, on va pouvoir, du coup, soigner autrement, et, et j'aime beaucoup ce... Le, le nom de, de ton site qui est « Se soigner autrement » justement. Euh, que, comment tu fais toi quand tu es, quand tu es malade pour te, pour te soigner Parce que ça arrive qu'on soit malade. <rire> comment je fais moi euh, Alors, euh, si on met de côté le fait que c'est toujours très difficile de se soigner seul euh, parce qu'on a un regard qui n'est pas très objectif sur soi-même, on va dire la première question, la première chose, euh, que, euh, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui me fait me sentir malade Et à, à partir de là, en fait, d'aller juste dans ma perception, en fait, qu'est-ce qui fait que, dans ce que je ressens, j'ai l'impression d'être malade ou je me sens malade euh, Je donne un, un exemple tout simple. Là, récemment, euh, voilà, j'avais des cannes de toux, euh, je poussais. Euh, ça crée des sensations en fait dans le corps oui c'est pas la bonne période pour tousser et pourtant ça n'avait rien à voir mais voilà je, ça crée des sensations et c'est ces premières sensations en fait qui vont me servir de base en fait pour savoir ce que je vais utiliser est-ce et... que tu fais comme comme je l'indique souvent moi je parle de la maladie c'est à dire que en fait la maladie ou la souffrance est une indication d'un dysfonctionnement euh, soit physique, mais qui souvent a sa source dans l'énergie, dans l'énergie qu'on va mettre soi-même. Euh, et donc, tu, tu vas pouvoir te soigner euh, définitivement, uniquement si tu comprends ce que la maladie te dit, que, quel est le message qu'elle t'envoie. Est-ce que tu fais cette démarche-là Ou est-ce que tu, tu es plutôt dans une démarche à, à une souffrance, j'applique un remède, sans chercher l'origine de la maladie je vais te donner une réponse normande en fait je ne fais ni l'un ni l'autre et peut-être les deux en même temps c'est à dire que euh, je vais effectivement considérer que le, le, le symptôme, l'expression de la maladie elle, a, euh, elle vient pour une raison particulière elle vient parce qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné il y a eu ce qu'on qu appelle en permathérapie un désaccordage c'est à dire que la façon dont mon, mon, mon corps est mon psychisme est la façon dont je suis n'est plus en accord avec soit l'environnement, soit mon, mon environnement intérieur. Il y a des éléments qui sont plus en accord les uns avec les autres. Et sur cette base-là, euh, je vais d'abord chercher dans un premier temps à m'approcher le plus près possible de cet accord avant d'aller chercher la cause de ce désaccord. Un petit peu comme, le, comme on le fait quand on accorde un instrument de musique. Je compare souvent en fait euh, le corps humain plus... À une harpe plutôt qu'à un, un instrument à quelques cordes, mais voilà, un instrument, il y a beaucoup de cordes à accorder, et en fait, on va d'abord les accorder toutes les toutes les notes par euh, par gamme. On va prendre tous les do, puis tous les ré, puis tous les mi, etc. Et après, on va les prendre une par une pour ajuster l'accord. Et c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire, dans un premier temps, je regarde globalement et j'essaie de me rapprocher le plus de l'accord. Donc là, ça peut paraître dans un premier temps dans une logique euh, de symptômes, parce que euh, euh, c'est un élément qui est important. Et une fois qu'on se rapproche, aller essayer en fait, d'aller euh, au-delà de ce symptôme-là et comprendre en fait, ce qui l'a mis en place. Mm. Euh, si c'est parce que derrière, il y a un désaccordage qui est plus important, euh, si c est, et, et qu'il soit au niveau physique, psychique, quel que soit le niveau dans lequel ce désaccordage s'exprime. Euh, ou bien euh, si c'est parce que c'était juste un petit, euh, euh, un, un petit rappel euh, où mon corps me, voilà, me dit ok, euh, là j'avais juste besoin de me remettre un petit peu en phase je ne l'étais pas, c'est bon, je suis recalé, c'est ok donc il euh, y a un peu ces deux lectures là euh, qu'on peut avoir effectivement elles sont complémentaires et c'est aussi pour ça que moi en tant que maître de Reiki je dis toujours, euh, cherche à comprendre l'enseignement qu'il y a dans la maladie mais ça ne va pas forcément euh, suffire à remettre les choses dans l'ordre euh, euh, de façon accordée comme tu, tu, tu l'expliquais euh, si joliment avec cette harpe qu'il faut, euh, qu faut réaccorder parce que quand il y a des accordages ben, quelquefois il faut faire appel à un accordeur parce qu'on sait pas le faire euh, on sait pas le faire tout seul et on, on a parfois besoin d'aide euh, pour ça euh, est-ce que j'imagine que tu as un problème, tu vas avoir recours à des cachets immédiatement. <rire> oui, c'est ça. <rire> Exactement compris. J'ai tout compris. <rire> euh, as tout compris. Euh, alors, il y, y a quatre grandes catégories d'outils en fait, qu'on peut avoir. C'est comme ça que je les appelle. J'ai l'alimentation, les plantes, techniques manuelles et gestuelles et techniques instrumentales. Je ne pas parler des cachets au milieu. <rire> voilà, c'est les quatre grandes catégories de plantes, de, de, de techniques qu'on va avoir. Dans l'alimentation, en fait, c'est tout ce qui va être un peu quotidien. C'est les gestes quotidiens que l'on fait qui ont euh, une faible euh, intensité. Ce n'est pas des outils qui sont très puissants. Euh, dans le sens, ils ne vont pas dégager beaucoup de puissance quand on va les utiliser, mais ils vont avoir euh, la, la force de la lenteur, la force de l'habitude cest c'est des petites choses qui poussent petit à petit et qui nous amènent en fait à retrouver un état de santé à, ou à rester accordé. Puis après, quand on évolue vers les autres techniques, bah on, on gagne en puissance, mais peut-être il euh, y a moins de, répéti, de répétition, en fait, on va le faire moins souvent. Les, les premières choses vers lesquelles je, je me tourne lorsque, lorsque ça ne va pas, euh, j'aimerais te répondre que c'est d'abord de me remettre en mouvement par... Euh, par une activité mais en fait euh, pour être très honnête je ne le fais pas parce que c'est pas une euh, c'est quelque chose qui me demande moi un effort euh, premier puis on, on pourra en reparler euh, je, je m'appuie d'abord sur les plantes pour après retrouver cette, cette, cette force là euh, mais la première des choses vers lesquelles je me tourne ça va être euh, soit euh, les plantes que ce soit euh, dans mon alimentation ou à usage thérapeutique, soit euh, d'ajuster l'alimentation si je sais qu'à ce moment-là elle n'est euh, pas juste euh, je suis, et, et là en fait euh, ça va dépendre de chacun, moi je suis quelqu'un de très gourmand euh, et je sais que c'est un travers que je peux avoir non, non, mais facilement suis vais... pas, bienvenue au club <rire> je vais facilement en fait tomber là-dedans, mais voilà je sais que je fonctionne comme ça donc euh, à partir de là je... quelques fois j'ai je... juste à me dire bon euh... Là, euh, tu actuellement un petit peu sur le sucre, si tu lâches un petit peu, ça devrait suffire. Et quelquefois, ça suffit à résoudre. Des fois, ça ne suffit pas, je passe sur autre chose. Mais c'est, voilà, ça va être ces, ces deux outils-là, moi, que j'utilise. De... Donc, tu, tu vas ajuster ton alimentation premier. et tu vas utiliser les plantes. Est-ce que, est mmh. que en, en premier, bien sûr, il y a des fois où les plantes, euh, ça ne suffit pas. Si tu as une vertelle dépressée, ça va évidemment... Euh... Euh, pas Après on ajuste voilà, voilà, la technique en fonction du problème, euh, effectivement. Quand tu utilises des plantes, est-ce qu'il y a des modes de préparation que tu, que tu privilégies euh, Alors, il y a... Euh, quand on parle des plantes, et c'est intéressant que tu, tu poses la question comme ça, parce que quand on parle des plantes, on a souvent en fait, euh, cette image-là, on va avoir la phytothérapie d'un côté... Et puis, on a celle qui est actuellement la plus en vogue, l'aromathérapie. Alors, peut-être peut redéfinir la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes, c'est ça, directement Voilà, et des plantes directement, fraîches ou sèches, on fait des infusions, des décoctions, des préparations plus complexes, mais c'est cette base-là. Et, et puis, l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Okay. Et, euh, et on va dire, ben bah, voilà, moi, je me soigne en aromathérapie ou je me soigne en phytothérapie. En fait, ni l'une ni l'autre ne sont des médecines les deux, ce sont des techniques, c'est-à-dire que on peut très bien utiliser une plante euh, comme un cachet, comme tu disais tout à l'heure, voilà utiliser une plante comme une molécule de synthèse, même si ça c'est très différent. Euh, on peut très bien utiliser une huile essentielle comme un cachet, ou on peut aussi euh, les considérer comme euh, quelque chose d'un peu plus large que ça. Euh, lorsque euh, lorsque j'ai un problème ou lorsque je conseille quelqu'un dans une consultation ce que je regarde d'abord c'est dans la dynamique dans laquelle se trouve la personne quel va être l'extrait de plante ou le type de plante, enfin l'extrait le, de plante et le type de plante pardon qui sera le plus proche de la dynamique dans laquelle elle est ou dans la dynamique vers laquelle cette personne tend c'est-à-dire que, que ce soit la plante vue comme un, un accompagnant c'est quelqu'un qui, qui va nous aider à avancer et non pas quelqu'un qui va faire le travail à notre place, comme on pourrait l'avoir avec le fameux cachet dont on parlait à l'instant. Voilà, quand on utilise une molécule de synthèse, l'idéal de la molécule de synthèse de la, en médecine conventionnelle, c'est une molécule, un effet. C'est comme ça que c'est ça, ça l'idéal du pharmacien, euh, du pharmacien euh, euh, qui crée les médicaments, euh, pas celui qui les vend, c'est une molécule, un effet. Avec les plantes, en fait, c'est on a un ensemble, on a un, ce qu'on appelle un totem, on a quelque chose d'extrêmement complexe dont on perçoit qu'une toute petite partie avec notre regard limité, qui est celui de la biochimie, et euh, de l'autre côté, en fait, on a une multitude d'effets qui vont résonner à plein de niveaux en nous. Euh, effectivement, on va avoir des réactions physiques, des réactions biochimiques, des réactions. Euh, Dire, au niveau des molécules, etc., mais on va avoir des réactions plus larges, ça va mettre en place euh, des réactions au niveau de, nos, de différents systèmes, mais aussi des réactions psychiques qui vont se mettre en place. Il y a tout un ensemble, en fait, de réactions. Tu veux dire du coup euh, que la façon où, où la plante qu'on va prendre, elle a une interaction spécifique avec la personne euh, qui, est, qui a besoin de, du remède aussi bien la plante que l'extrait de plante, c'est-à-dire que le type d'extrait n'aura pas forcément la même réaction, la même euh, congruence avec la personne que la plante euh, entière ou, une autre, ou un autre extrait de plante. Si je, très... un exemple... oui, je si je prends un exemple, voilà, euh, tu prends du, du thym, donc une plante courante par chez nous, tu prends, enfin, Belfort, il y en a pas beaucoup. Il si, si, si, euh, si, je... y en a beaucoup. Oh, J'ai une vision de Belfort très froide. Non, non, mais donc... il y a beaucoup de thym, en particulier dans mon jardin, parce que c'est une plante médicinale extrêmement précieuse. Mais ça pousse très, très bien ici. Le thym, le romarin, si la sauge. Le... J'ai 3 mètres carrés de sauge dans mon jardin. Tout va bien. Donc, si on prend le thym, notre thym en tant que plante, il va avoir un certain nombre de vertus, ok. Mais si on le prend en huile essentielle. Euh, ces vertus seront différentes si on le prend en hydrolat, on aura encore d'autres vertus, alors on est globalement dans la même famille, on va être dans le même la même euh, dynamique globale mais si on va chercher un petit peu dans le détail on se rendra compte que bah, les indications vont être un petit peu différentes, les dynamiques vont être légèrement différentes en fonction du type d'extrait qu'on va utiliser okay. Donc, il y a le type de plante qui compte, mais le type d'extrait a aussi son rôle à jouer. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que euh, ça, ça résonne en moi avec euh, cette sagesse amérindienne que, que j'ai reçue en partage. où En fait, effectivement, on utilise beaucoup euh, la grande pharmacie naturelle, qui est la forêt amazonienne. Hein. On a euh, tous les remèdes sous la main. Euh, à, à toi de voir, à toi de savoir comment l'utiliser, mais il y a aussi une connexion, en fait... C'est-à-dire, par exemple, si j'utilise euh, la liane tortue pour euh, soigner une, une diarrhée, je vais prendre cet exemple-là qui est basique, euh, non seulement je vais, je vais l'utiliser euh, d'une manière différente, parce qu'effectivement, la liane tortue en particulier, elle a des effets différents selon que je prends euh, la partie aérienne ou la racine, et encore, quand je prends la racine, selon que j'utilise de telle manière elle va me permettre de danser toute la nuit euh, pendant trois nuits d'affilée ou alors elle va me faire mais, euh, je mais quand j'ai besoin du remède, je vais aussi demander l'autorisation à cette plante-là spécifique et ça c'est vraiment très important parce que je vais me connecter moi en tant qu'humain avec l'énergie de la plante, sentir comment ça résonne à l'intérieur de moi donc eux ils disent qu'ils parlent à la plante, effectivement ils parlent à la plante mais la réception elle se fait à l'intérieur de son cœur ou par intuition je vais dire et euh, il y a des fois où cueillir une plante à tel endroit c'est pas une bonne idée euh, je reviens plutôt ici en Europe euh, moi je cueille aussi beaucoup je, je ramasse beaucoup de plantes je me soigne beaucoup avec les plantes et avec le équipe mais aussi beaucoup avec les plantes euh, il y a des fois où je cueille pas quelque chose parce que quand je demande l'autorisation à ce plantain là il me répond mon danger et effectivement, quand je me retourne, je vois qu'il est à côté d'un champ qui a probablement eu plein de dépandages de produits phytosanitaires, tous plus poisons les uns que les autres. Donc en fait, il y a aussi cette connexion à l'individu plante qui va donner une, une réponse aussi. Est-ce que ça, tu le retrouves, toi, dans ta manière d'utiliser les plantes ou pas Alors... Euh... J'irais il y a une grande différence par rapport à la culture amérindienne, c'est que dans nos cultures occidentales, et dont je fais partie, euh, même si moi je vais aller cueillir, la plupart en fait, des personnes que, euh, qui viennent me voir en consultation ne cueillent pas. Euh, ne cueillent pas et, euh, sauf pour certaines plantes très nettes où il n'y a pas de risque de confusion possible. Le thym par euh, exemple. Pense, par exemple <rire> le thym ou l'ortie par exemple, où, voilà on ne confond pas l'ortie, ou si on la confond, ce n'est pas grave oui, avec, avec le lamier, lamier ça ne pose, pose pas, pas de, problème. de problème. Voilà, ça ne pose aucun problème. Enfin, les indications ne sont pas tout à fait les mêmes, mais mais ça pose on pas pas de problème. On le sait parce que le lamier ne pique pas, donc... Euh... Voilà, c'est quand même un repère assez facile. mais euh, Donc, lorsque je conseille une plante ou un extrait de plante, je vais conseiller un extrait qui est tout fait. Il est très rare, en fait, que ce soit la personne qui le fasse elle-même. L'attention dont tu parles, que peuvent avoir les, les amérindiens vis-à-vis -vis de la plante, euh, je dirais, moi, je la transfère au, au niveau euh, intermédiaire, en fait, qui existe dans nos cultures, qui est celui du producteur, du cueilleur ou du distillateur, suivant le type de plante. Euh, la, la qualité euh, biologique d'une plante n'est pas un élément qui est pour moi euh, suffisant, et même quelquefois, je vais passer outre si je connais le, le producteur, si euh, je sais la façon dont il s'occupe des plantes. Parce que bon, voilà, on sait tous que les labels bio, ça peut coûter cher, etc. Je sais que j'ai un petit producteur qui est à, à 7-8 km de chez moi, un producteur de plantes médicinales, il n'a pas ce label-là. J'ai eu l'occasion, moi, d'aller de, de avec lui dans, dans ses cultures, etc. Ça mériterait, enfin, 100 fois un label bio vu l'amour qu'il met dans la façon dont il a de, de cultiver les plantes, de les cueillir, de choisir, c'est même pas choisir la terre dans laquelle elles vont pousser, c'est choisir l'endroit. Euh, elle, elle a l'air de sentir bien ici, alors je vais la laisser grandir ici, même si j'avais prévu de faire autre, autrement. En fait, il va changer ses plans en fonction de euh, comment la plante se trouve à un endroit. Enfin bref, euh, il y a tellement de, de respect en fait, pour la plante que... Moi, c'est suffisant. Pour moi, ça, c'est un label qui n'a qui a pas de prix. Mais... Donc, de, en fait, le, le transfert à ce niveau-là, d'aller chercher euh, un extrait de plante chez un producteur, un distillateur, un, un cueilleur qui a cet amour-là des plantes et qui a le respect euh, de la plante et du produit en fait, qu'il obtient. Ce qui veut dire aussi de mettre de côté euh, bah, les grandes productions. Et il y a énormément, on a la chance en France... Euh, et même globalement les pays francophones sont assez gâtés, hein, que ce soit la, la France ou le, le Québec, la, la Belgique un peu moins, euh, la Suisse aussi, on a des produits, on a des, des productions d'huiles essentielles qui sont absolument magnifiques, euh, donc euh, autant en profiter et aller rencontrer les distillateurs, il y en a quasiment dans toutes les régions de, de France, alors on ne produit pas la même chose à côté de Belfort, où il y a d'ailleurs deux magnifiques distilleries. Et euh, en Bretagne ou au, au sud-est, c'est sûr, on ne produit pas les mêmes, les mêmes plantes, mais on a des huiles essentielles qui sont de super qualité, avec, euh, avec des distillateurs qui ont vraiment l'amour de leur métier. Puis ça, du coup, bien sûr, ça, ça joue sur la qualité de la plante, et puis ça a un impact aussi euh, en termes de transport et, et de euh, sur, bah, sur la planète. C'est bon pour la planète aussi, on va dire les choses comme ça, de, de privilégier à la fois le fait de prendre des plantes près de chez soi et de ne pas aller chercher à Tataouine euh, des, des plantes qui viennent du de, de, de bout de la planète et en même temps euh, de, de privilégier des gens qui euh, ont cet amour, cette connexion euh, dont je parlais avec, euh, avec les plantes. Alors, est-ce que tout ça, ça a évidemment des impacts sur la nature, hein, prélever, c'est pas, pas anodin. Euh, est-ce que ça, ça impacte aussi sur nous-mêmes, est-ce que tu vois d'autres manières de prendre soin de soi en prenant soin de Dame Nature Encore une fois, parce que les deux sont liés et que finalement, faire du mal à Dame Nature, c'est aussi nous faire du mal à nous. Comment, comment on peut faire pour se soigner et soigner la, la, la nature en même temps Est-ce que tu as, tu as d'autres pistes Alors... Euh... Dans la, la question que tu m'as posée juste avant, en fait, je ne l'ai pas terminée, je vais la terminer en fait, en répondant à cette question-là, sur qu'est-ce que tu fais en fait quand ça ne va pas. Donc il y a les plantes qui vont venir, et je disais dans un deuxième temps, en fait, elle m'aide à retrouver cette, euh, cette euh, attention que je peux avoir pour moi. Moi, euh, je suis issu euh, du, du monde du travail du corps, à la base, je suis kinésithérapeute, donc euh, pour moi, le... Euh, ce qui va être en lien avec le, le toucher euh, est extrêmement important. C'est quelque chose, enfin, voilà, le, le rapport au corps est quelque chose de très important pour moi. Et à partir de là, en fait, j'ai euh, eu l'occasion, euh, par différentes formations, etc., à prendre plein de techniques où, où on va traiter les autres, mais aussi on va pouvoir se faire du bien à soi, et j'ai eu l'occasion de constater que ce bien-là qu'on pouvait se faire par le toucher, il allait quelquefois au-delà euh, du simple toucher. Il y a d'autres que moi je nomme pas. Euh, je sais que toi, tu, affectionnes le, que tu vas utiliser le terme énergétique. Moi, c'est un terme que je n'utilise pas euh, dans ma pratique, mais on peut l'appeler comme ça, pourquoi pas. Mais quelque chose en fait, qui va résonner au-delà et qui va avoir une action en fait, euh, beaucoup plus large. Et ça, ça fait partie des autres choses que je vais utiliser, que ce soit... Euh, ben du, où je vais me toucher moi-même, des a des des points qu'on va travailler, etc. que des, des choses où je vais me mettre en mouvement, euh, quelle que soit la technique que je vais utiliser euh, d'ailleurs pour me remettre en mouvement. D'accord, donc en fait, tu vas aussi utiliser quelque part l'énergie pour comprendre de quoi il retourne et pour pouvoir adapter les choses de manière euh, euh, la plus efficiente possible on en revient toujours à cette question d'énergie, si je te comprends bien, et quelque part c'est assez logique, on est fait d'atomes, et les atomes, il y a plus d'énergie dedans que de matière physique, si je ne m'abuse. Tu vas me dire qu'il y a très, très très très très très peu de matière physique et beaucoup beaucoup beaucoup d'énergie. Et que c'est aussi pour ça que ça fonctionne, puisqu'on va pouvoir revenir à l'énergie, ou réentendre, ou réécouter l'énergie. Euh, pour prendre soin de soi encore une fois et pour aller, euh, pour aller bien je dirais ça va même euh, euh, il y a une autre direction que, que prend le fait en fait de, de se mettre en mouvement ou euh, de se masser quand on va utiliser des plantes en parallèle euh, pour moi il y a quelque chose aussi du, de l'ordre euh, du respect de soi et du respect de la plante je, je m'explique euh, si je prends par exemple euh, euh, de, de l'aspirine, euh, voilà, du Doliprane, je peux très bien euh, marcher dans la rue, répondre au téléphone, envoyer un mail avec, euh, avec l'autre main et euh, alpaguer euh, la voiture qui vient de, de, de passer à deux doigts de m'écraser tout en avalant mon cachet. Je peux, faire, je peux le faire en même temps, je peux tout à fait euh, me soigner entre guillemets en même temps que je fais plein d'autres choses et continuer en fait ma, ma vie comme si de rien n'était. Ça, c'est une possibilité. Lorsque j'utilise une plante, je peux le faire aussi, techniquement. Je peux tout à fait euh, m'appliquer ma goutte d'huile essentielle, en même temps que je regarde la télé, que j'écoute la radio, que j'écris un truc et que je ne sais pas quoi C'est très fort, toi. Je peux tout à fait utiliser l'huile essentielle avec cette même logique-là, le faire en même temps qu'autre chose, euh, Appliquer une goutte d'huile essentielle en même temps que je suis en train de conduire, euh, je l'ai vu faire, c'est tout à fait possible. Et euh, à un moment donné, euh, même si euh, je, je, je, je l'ai fait, hein, ce, en même temps, voilà, le, ça, ça m'est arrivé de le faire comme ça. Mais est-ce que ça, c'est vraiment respecter la plante C'est-à-dire, est-ce que si je le fais tout le temps comme ça, est-ce que je respecte vraiment la plante Le fait de faire un mouvement, de en fait d'associer à la plante un geste. Que ce soit euh, une respiration, que ce soit juste, voilà, monter sur la pointe des pieds et redescendre juste, voilà, pour, pour euh, retrouver une assise, par exemple. Euh, que ce soit, euh, ou, ou pour d'autres raisons encore, euh, que ce soit venir masser un point, etc. En même temps que je prends la plante, je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé d'être à ce que je fais. Je suis obligé d'être avec moi et la plante, tous les deux, en fait, pour se soigner. En fait, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du... Euh, du respect de, de ce que l'on fait et de ce qui advient quand on le fait je veux dire que tu vas prendre la plante en conscience et que probablement ça aura plus d'effet sur ce que tu fais que si tu prends la plante euh... En faisant, euh, moi je passe l'aspirateur, j'écris un mail en même temps, et euh, je dis à mon chien de se tenir tranquille, donc chacun son truc, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est faire la chose en conscience, va décupler son effet, je te comprends bien. C'est, oui, c'est être en présence, euh, avoir toute son attention, son intention dans, le, dans la même direction, euh, et dans celle de la plante, et dans celle que l'on a pour soi. Et, et... Euh, je préfère et... le terme « présence à conscience oui. », parce qu'il implique aussi la perception de soi. Et, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que euh, « médecine », on parle de se soigner, donc on, on va dire euh, « de médecine depuis, » euh, depuis tout à l'heure. « Médecine », c'est un terme amérindien, algonquin si je ne me, si me trompe pas, oui. qui veut dire « force et puissance ». Donc en fait, c'est quelque part aller prendre cette médecine de la plante pour utiliser toute sa force et sa puissance et la mettre au service de sa propre santé, de sa propre puissance. C'est quelque chose qui parle, ça dit ça Alors, j'irai plutôt, c'est aller chercher la la puissance de la plante pour retrouver notre propre puissance. J'avais l'impression que c'était exactement euh... ce que j'avais dit, mais <rire> on ne sait pas bien compris. <rire> <Alors>, mais... <rire> C'est-à-dire que, alors, je vais juste expliquer moi ce que, ce que j'avais compris dans la différence c'est euh, pour moi, la plante, elle n'a pas produit, euh, si, si je reste sur mon teint, euh, il n'a pas produit les, les principes actifs, en fait, pour me soigner, pour soigner mon rhume, ou mon, mon angite, ou ma pharyngite il les a produits pour lui et pour lui seul euh, C'est euh, et, et c'est pas un problème mais c'est un acte égoïste la production euh, d'essence d'une plante et c'est normal en fait, elle est là elle, elle, elle cherche à se, se maintenir en vie et à, et à se développer et donc euh, lorsque je vais chercher cette puissance-là de la plante euh, je n'ai pas à considérer qu'elle le fait pour moi elle, elle le fait pour elle et il se trouve que ça colle que ensemble ça colle, à partir du moment où ensemble ça colle, eh bien il faut que moi je me montre digne de ce qu'elle m'a apporté, et donc que j'ai cherché ma propre puissance aussi j'avais cru entendre, mais ça m'étonnait, hein, parce que je, je, je te connais et je sais que c'était pas trop euh, ton intention, mais euh, que tu pou on pouvait comprendre dans ce que tu disais, que euh, j'allais chercher en fait la puissance dans la plante que je me transférais non, à moi-même as... c'est pour ça que je mettais la. c'est bien que tu l'aies précisé, parce que c'est effectivement... <rire> On, on parle effectivement de la même chose, et, et c'est bien que tu précises, parce que mon propos aurait pu être mal compris, donc euh, merci à toi. Loïc, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes. Euh, on ne va peut-être pas euh, prendre plus de temps que, que ça, ou pas beaucoup plus. J'ai envie de te poser, tu sais, dans les confidences de plumes, il y a quelques questions traditionnelles. J'ai envie de te poser quelques-unes quelques de ces questions, si tu veux bien. La première, elle est évidente. Pour toi, une plante, c'est... Ah, un univers <rire> okay. l'endroit où tu préfères être sur cette planète euh, j'ai deux endroits que je préfère je, je, euh, en moi ça c'est la réponse euh, euh, qui peut faire sourire en disant oui c'est un peu facile mais c'est en moi que je préfère être et le deuxième endroit j'ai quand même une, une forte attirance pour les zones tropicales même si je ne vis pas en, région trop, en zone tropicale j'aime le chaud et l'humide mais c'est pas le cas de toute ma famille alors pour l'instant on est juste dans l'humide mais <rire> on n'a pas le chaud si as non. besoin de quelques adresses au fin fond de l'Amazonie <rire> j'en ai quelques-unes en stock, n'hésite pas euh, un remède que tu emportes toujours en voyage avec toi euh, ça dépend des voyages euh, c'est par période en fait j'ai mes, mes gris, gris par moment il euh, y a pas très longtemps c'était... Euh, c'était une branche de thym <rire> encore euh, ouais mais, euh, mais quelques, quelques semaines avant c'était de la lavande donc euh, euh, en ce moment je ne voyage pas beaucoup hein, et pour cause et, euh, donc je ne sais pas laquelle je parle en fait souvent je, je vais voir et puis euh, je prends celle qui me parle à ce moment là donc euh, c'est très variable on revient ça à l'écoute de la plante et à cette notion d'interaction ouais entre le monde des plantes et, et notre humanité. Mais en fait, comme on est le tout, on est toujours tous ensemble. Merci à toi Loïc, c'était fort intéressant. Merci à toi qui nous, qui nous regarde. Euh, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire euh, tout ce qu'il faut pour t'abonner pour les prochaines vidéos. Tu peux aussi, si tu le souhaites, euh, retrouver Loïc. Oui, où, où peut-on te trouver Loïc euh, sur mon site autrement.net ou euh, sur euh, tous les réseaux sociaux en mettant les mêmes désignations se soigner autrement euh, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo le lien pour euh, aller sur autrement.net, le lien aussi pour aller sur Plume de Forêt et si vous voulez voir d'autres vidéos de ces gens euh, le meilleur moyen c'est de vous inscrire à la newsletter vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de Loïc elle est fort intéressante merci et à très vite au revoir